Juste une petite parenthèse avant d'attaquer la vidéo pour vous informer que je viens de lancer mon compte TikTok et dessus je parlerai bien entendu de Naughty Dog, de The Last of Us et je répondrai directement à vos questions donc n'hésite pas à t'abonner, à suivre le compte comme ça ce sera vraiment top autant pour toi que pour moi. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog news concernant la série The Last of Us. Depuis quelques jours, une pluie d'images commence à arriver sur internet avec des décors tous plus fabuleux les uns que les autres. Mais aujourd'hui, photo importante puisque l'on vient d'avoir un nouvel aperçu de Pedro Pascal alias Joel dans la série. Alors c'est une photo du comédien portant un masque, protocole Covid oblige, qui se rend sur le plateau de tournage. Alors forcément ce n'est pas la version définitive de Joël, mais cela nous donne un petit aperçu. On peut voir quand même que malgré la qualité assez mauvaise de la photo, Joël de loin ressemble vraiment à Joël dans la série, donc ça fait plutôt plaisir. Mais le plus important, c'est quand même de voir les innombrables paysages et décors qui commencent à arriver autour de la série. On rappelle que les équipes de production sont actuellement à Calgary, au Canada. Et en fait, les équipes de production sont tout simplement en train de métamorphoser la ville en monde post-apocalyptique très fidèle à la série The Last of Us. Et je vous laisse les images défiler, vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant et que cela donne vraiment envie. La semaine dernière, on apprenait qu'un nouvel épisode de la série venait d'être bouclé, donc la production semble être dans les temps, elle n'est pas en retard. Malheureusement nous n'avons toujours pas d'informations sur la date de diffusion de la série ni la plateforme en France même si on sait qu'elle sera accessible sans grand problème soit sur OCS soit sur d'autres chaînes voire même sur la plateforme de HBO qui va commencer à arriver en Europe à la fin de l'année 2021. Voilà pour les petites news express, on espère en tout cas que vous êtes hypés parce que nous, rien qu'avec les décors, on l'est vraiment. On a hâte d'avoir un nouvel aperçu, que ce soit une nouvelle image officielle ou un trailer. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien rater, de mettre un petit like, un partage, un commentaire, de nous rejoindre sur notre compte TikTok et on se dit à très vite.